MyData, c'est un outil de pilotage et d'analyse intégré à notre offre de valeur en management des risques pour nos clients centres de gestion de la fonction publique territoriale. Il permet à ces centres de gestion de comprendre leur risque RH en s'appuyant sur des données d'absentéisme de leurs agents publics sur leur territoire. MyData offre des fonctionnalités de data visualisation qui permettent d'analyser les données sous différents angles via une interface interactive. L'application offre la possibilité de constater une amélioration ou une dégradation de l'absentéisme et nous permet ainsi d'accompagner les collectivités par la mise en place d'un plan d'action en management des risques. MyData, c'est vraiment un outil essentiel d'analyse et de pilotage du risque RH. Alors, notre collaboration entre experts data, et experts métier, elle a démarré dès 2018, dès fin 2018. En fait, il existait déjà cet outil au niveau de la responsabilité civile sur le marché santé sociale et on a souhaité l'adapter à notre clientèle des centres de gestion dans un premier temps. Alors en très peu de mois, un groupe de travail s'est formé, hein, composé de plusieurs experts métiers et experts data. Et ils ont relevé le challenge et ils ont permis en fait, de, de développer entièrement l'outil personnalisé et adapté à notre clientèle de centres de gestion. Pourquoi je dis complètement personnalisé adapté C'est parce qu'en fait, on a fait appel à trois clients qui ont été intégrés au groupe de travail pour nous permettre d'ajuster et s'assurer que l'outil répondrait vraiment à leurs besoins et à leurs enjeux. Donc, vraiment, ça a été vraiment des réunions de travail pluridisciplinaires qui ont permis de développer une première version stable et innovante que jusqu'à présent, aucun de nos concurrents ne propose. En 2020, la majorité de nos centres de gestion étaient équipés de Maldata. C'est le fruit de l'accompagnement constant de reliance dans la prise en main d'outils par les clients. Chaque année, nous proposons une nouvelle version d'application. Ces évolutions tiennent compte des retours clients et intègrent les réflexions et propositions des experts de différents métiers de reliance. Au total, on peut dire que MyData est une belle illustration de l'accompagnement de reliance par les données en tant que manager des risques auprès des centres de gestion dans le pilotage de leurs risques RH. L'animation de la communauté MyData. En fait, une fois que l'outil est installé, il faut quand même s'assurer de sa prise en main. Et pour cela, l'ensemble des collaborateurs qui sont en relation avec les centres de gestion contribuent à l'animation de cette communauté. Notre enjeu est vraiment de les accompagner dans l'utilisation et dans l'adoption de MyData. Concrètement, au démarrage, on identifie d'abord, avec la direction du centre de gestion, sur quel profil d'utilisateur l'outil serait le plus utilisé. Ensuite, on fait une première présentation pour découvrir et explorer MyData. Dans notre quotidien, pour accompagner le client dans ses usages, pour savoir à quel moment s'en servir, pour quoi faire et trouver une certaine routine, on se connecte systématiquement à l'outil lors des rendez-vous, lors des comités de pilotage. Il nous arrive aussi, avec le consultant en management d'organiser des rendez-vous spécifiques MyData sur une thématique particulière et puis à la demande quand on a le client par téléphone ou par mail qui a besoin de données on n'hésite pas à le recontacter et se connecter avec lui pour pouvoir le guider et qu'il arrive à avoir un petit peu d'autonomie et de trouver toutes ces données qu'il a déjà à disposition. Au-delà de ça c'est une communauté qu'on anime au sens large c'est à dire qu'on prévoit des temps d'échange, trois à quatre fois par an qu'on appelle des atelier My Data Café et ça permet aux utilisateurs de se rencontrer déjà entre eux et de pouvoir échanger sur leurs facilités, leurs problématiques, leurs habitudes ou les, des requêtes qu'ils peuvent, par exemple, avoir en favori. Au-delà de ça, on prévoit aussi un séminaire annuel chaque année qui nous permet de travailler toujours avec les utilisateurs pour pouvoir améliorer l'outil et puis apporter, euh, comme le disait Ayoub en introduction, chaque année des évolutions. En fait, cette collaboration entre les équipes data et les équipes métiers, elle est née dans le cadre de la transformation de reliance et elle fait vraiment partie de notre quotidien et elle est indispensable pour être réactif et répondre aux enjeux de nos clients.